Yeah? <laughs> Là, on a toujours été pacifique. Une simple barricade là et puis euh, faut intervenir comme ça. C'est bizarre, c'est étonnant. On respecte les policiers, on respecte leur travail. Et nous, il faut qu'on fasse alors nos droits aussi. Emmanuel Macron Ouais ouais, est ah, on n'a ouais, jamais eu de problème avec nous on, on est pas à Auschwitz, hein On va à la préfecture. Et bah, on va à la préfecture ouais, avec... allez, allez, allez. Après, On Nous sommes là, nous sommes là, même si Macron ne veut pas. Nous sommes là pour l'honneur et une France meilleure. Nous sommes là pour l'honneur et une France meilleure. Nous sommes là, nous sommes là, même si Macron ne veut pas. Nous sommes là, nous sommes là, même si Macron ne veut pas. Nous sommes là pour l'honneur et une France meilleure. Nous sommes là pour l'honneur et une pensez meilleur qu'est ce que vous en pensez Allez, Il y beaucoup plus euh, pour faire la Simplement, cette séance-là est une séance donc organisée par Panoramique, l'association qui exploite cette jolie petite salle. On essaye de faire des choses, on essaye de faire des choses qui changent, etc. Et puis là, nous, on s'est dit, ce film, il faut qu'il passe dans Lyon, au moins une fois en avant-première, pour que Lyon représente, comme on dit. Et, et donc Panoramique a pris l'initiative avec Frédéric, qui est le programmateur dans l'association qui était en contact avec le distributeur, et on a réussi à avoir cette avant-première, euh, à force de, voilà, de négocier, etc., pour que ce soit une belle soirée pour euh, tout le monde, gilets jaunes et non gilets jaunes, mais en tout cas, c'est un film hommage aux gilets jaunes et au mouvement qui continue, qui continue. Voilà. Donc, là, il y, y a un petit livre, peut après la, la, la séance, on pourra discuter, faire un débat, c'est prévu dans le temps. Il euh, y a un livre que, qui est proposé par notre copain Michel, il <rire> pourra vous en dire deux mots. Euh, voilà, donc restez après, le film est court, hein, restez après le, le film, et puis on pourra discuter, échanger, etc., parler du wow. film... Euh, non. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a rien à boire. Donc, euh, voilà. Et ben en tout cas, bonne séance à vous et à tout à l'heure. On est, là, on est là, on est là, Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde de meilleur, même de Mais, mais, oh, Daniel. Daniel, elle est trop courageuse. Mais j'ai pris Fleury la de novembre que partout sur les ronds-points. C'est dans le mois de novembre que partout sur les ronds-points. Le mouvement des gilets jaunes a surgi un beau bon matin. Le mouvement des gilets jaunes a surgi un beau bon matin. Nous sommes là pour la justice et pour le pouvoir d'achat. Nous sommes là pour la justice et pour le pouvoir d'achat. Nous sommes là pour que le riche paye aussi tout ce qu'il doit. Nous sommes là pour que le riche paye aussi tout ce qu'il doit. Nous sommes là, nous sommes là, même si Macron ne veut pas, nous sommes là pour l'honneur et pour une France meilleure. Nous sommes là pour l'honneur et pour une autre Seigneur. Nous sommes les gens qu'on méprise, que l'on pâte, qui ne sont rien. Il était derrière le fer, de la Il Mais là, il y a des gamins qui est mais, pas, pas, ouais. Ah, bah oui, euh, J'espère je te... ouais, qu'un ouais. jour ils seront ouais. des. des, des J'ai aussi même dit ah, bah, ça. Bah, est avec sa pancarte et qui est Je pas Elle est Elle est Elle est est bah, Est-ce pas en Alors, fait, comment ça s'appelle -ce Non, c'est pas l'infirmière, elle dit c'est celle-là qui est bien les